Bonjour, je m'appelle Debra Alfaron et je suis animatrice de télévision, coach d'animation télé conférencière et je suis ravie d'être l'animatrice aujourd'hui de ce programme Just Tech Connect. Nous allons parler de la manière de concevoir et de régler des problèmes de manière innovante avec des ressources limitées. C'est une question clé toutes les nouvelles entreprises y font face. Comment est-ce qu'on peut arriver à des solutions innovantes et peu chères quand on a peu d'expertise, peu de ressources en général On va répondre à cette, à cette question aujourd'hui et deux experts nous parleront de leur grande expérience en création des start-up et en soutien de ces dernières à l'aide de ressources limitées sur les marchés émergents. Nous souhaitons vraiment savoir ce que vous en pensez et répondre à vos questions au cours de cette émission. Ainsi, merci de bien vouloir soumettre vos questions dans l'espace de chat sur le côté de votre lecteur ou sur Twitter à l'aide du hashtag GIST Tech Connect à tous les groupes de visionnage qui sont avec nous, bienvenue. Veuillez nous envoyer vos photos par email ou Twitter à l'aide du hashtag GIST Tech Connect. Vous êtes prêts Moi je suis prête. Nous allons commencer par souhaiter la bienvenue à notre panel d'experts. Brie Losoya Evora, Vora, responsable de l'apprentissage et de l'impact au CE. Et D, qui offre un capital de croissance et une assistance professionnelle aux PME sur les marchés émergents. Nous avons également Natacha Ramanujan, qui est à la tête de la croissance et de la stratégie chez Bampu Health, organisme de santé publique qui offre des technologies innovantes qui sauvent la vie d'enfants dans des contextes d'indigence. Merci à toutes les deux d'être là. Ça va être formidable. Nous allons commencer par vous poser la question suivante. Quelles sont certaines des ressources dont les innovateurs dans des contextes où les ressources sont limitées doivent être conscients Bri. Eh bien... Il existe beaucoup de ressources de sources ouvertes, cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait le travail initial pour trouver des technologies et qui sont généreux et qui partagent leurs idées avec le reste du monde. Et tout cela est disponible, qu'il s'agisse d'un site web, qu'il s'agisse d'un outil technologique. Il y a également beaucoup de ressources dans tout ce qui est la recherche et les études. Donc avant d'entrer sur un marché, il faut comprendre. Il existe des cartes d'écosystème qui cartographient tous les modes de soutien qui existent pour les entrepreneurs. C'est un bon point de départ, où que vous soyez. Comment ça s'appelle Le Aspen Network. Of entrepreneurs. Il faut que je l'écrive, c'est une très bonne chose, donc c'est un, un organisme dont il faut devenir membre et il réalise des études et des recherches sur les marchés en émergence. Je les connais bien. L'initiative GALI dispose également d'un certain nombre de données sur les accélérateurs et également sur la création d'entreprises euh, dans le monde entier. Donc si vous essayez de comparer euh, votre entreprise à une autre entreprise, par exemple au Ghana, c'est un bon euh, point de départ. Donc c'est gali.org. Il faut que je prenne des notes. Natacha, est-ce que vous êtes là Qu'en dites-vous? Oui, je suis bien là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes en direct et vous êtes en Inde. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Eh bien, très bien. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses aussi, moi, de ce que Bri vient de dire. Et je voudrais euh, dire que je suis d'accord. Il existe beaucoup de données disponibles en ligne et c'est véritablement la première à étape de, euh, pour trouver des solutions innovantes donc on a beaucoup de chance de nos jours on a accès à toutes ces choses-là à maintes reprises chez Bampu nous avons pu obtenir des données de sources ouvertes nous avons beaucoup utilisé de données de la Banque mondiale qui nous aident à réfléchir à la manière de commercialiser nos produits et euh, cela nous permet également de comprendre le paysage davantage et ces données donc sont très utiles pour vous donner une nouvelle perspective sur le problème. Par Parlez-nous un peu de Bampu et de certains des défis auxquels vous avez fait face lors de la création de l'organisme. Oui, alors euh, l'introduction a été euh, excellente. Effectivement, c'est un organisme de santé publique en Inde. Nous créons euh, des outils technologiques qui permettent de réduire la mortalité infantile en Inde et dans d'autres pays à revenus faibles ou moyens. Nous avons créer cette organisation avec un système de suivi de l'hypothermie dans les résidences. On a commencé par cela parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 21 millions d'enfants qui naissaient en sous-poids et avec une hypothermie, on pourrait réduire la mortalité infantile de 42%. Comment mesurer donc l'hypothermie comme on le souhaite Eh bien, nous avons voulu donc créer une solution simple pour que les parents puissent l'utiliser à leur domicile, et c'est quelque chose qui devrait euh, durer un mois pour éviter d'autres complications médicales. Et on devrait également, on devait également montrer qu'on peut détecter l'hypothermie. Généralement, quand on mesure l'hypothermie, on prend la température aux extrémités et donc on a essayé donc de mettre en place un système de mesure efficace et des tests cliniques de manière à générer les données nécessaires pour représenter notre outil aux différentes autorités pertinentes. Merci beaucoup et merci du travail que vous réalisez. Bri. Qu'en est-il de l'entrepreneuriat Entrepreneuriat, vous travaillez avec les entrepreneurs des marchés en émergence. Quelles sont certaines des stratégies qui ont été utilisées pour tester et valider les idées commerciales Alors, je pense que c'est effectivement essentiel. Vous pouvez tout très bien faire. Vous parlez comme il faut. Vous avez fait vos recherches. Mais si vous n'avez pas un produit que les gens veulent acheter ou un service que les gens veulent utiliser, eh bien, vous n'êtes pas véritablement efficace. Donc la première chose à faire, c'est de travailler avec vos amis et votre famille parce que euh, ce sont les personnes qui vont être les plus critiques et c'est ce dont vous avez besoin lorsque vous créez une idée. Oui, alors euh, ces gens-là sont honnêtes avec vous. Hein. Oui, et... Si tout le monde vous dit que l'idée est excellente et si personne ne vous a rien dit de négatif, eh bien, il faut continuer à faire des recherches. Ouais, je suis d'accord, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, il y a beaucoup d'études disponibles qui montrent qu'un des outils efficaces pour les entrepreneurs, eh c'est le réseautage des pairs, c'est-à-dire l'apprentissage entre les pairs. Les gens se disent « oui, j'ai besoin d'un mentor, de quelqu'un qui peut me guider, m'orienter, ça peut être très efficace », mais les études montrent que les réseaux de pairs sont incroyablement efficaces. Un rapport récent montre également que cela est très abordable sur le plan financier, parce que cela ne coûte pas grand-chose en fait aussi bien pour trouver des partenaires commerciaux, mais c'est difficile d'être entrepreneur. Donc c'est bien d'avoir cette validation sur le plan, validation, pardon, sur le plan émotif lors de la conception de vos idées. Alors, Je, je suis tout à fait d'accord, ça fait six mois que je suis entrepreneur et mes amis qui sont entrepreneurs euh, essayent de m'aider avec des toutes petites choses, par exemple la signature de euh, mes courriers électroniques et tout plein de petites choses comme ça qui euh, m'ont beaucoup aidé, qui sont en fait très peu, très peu onéreuses. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui nous parlons de la résolution innovante de problèmes avec peu de ressources et Beaucoup de questions sont en train d'être soumises. Avant de répondre aux questions, je souhaiterais poser la question suivante aux experts. Comment est-ce qu'un innovateur peut euh, travailler avec des organisations dont le but est semblable Et comment réaliser euh, du travail de réseautage Eh bien alors, participez aux manifestations, euh, aux événements, surtout ceux qui sont gratuits. Et si vous n'avez pas d'instance, d'organisation là où vous êtes et eh bien c'est à vous de la créer parce que c'est au cœur de ce que nous faisons. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de s'aider les uns les autres à croître et si on ne peut pas euh, s'intégrer dans une communauté qui existe, il faut la créer. Très bien, ça me plaît beaucoup. Et Natacha, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela Oui, euh, c'est très bien. C'est une stratégie clé pour nous ici, nous avons beaucoup de chance, nous sommes dans un écosystème fort avec beaucoup de start-up en technologie et le fait d'avoir ce réseau nous permet de valider nos idées, d'obtenir un retour d'information mais cela nous permet également de comprendre comment s'adresser à différentes organisations, euh, que ce soit les autorités publiques ou autres. Et on peut voir également la possibilité de collaboration entre les différentes entreprises. Est-ce qu'on peut euh, se lier les uns aux autres pour pouvoir offrir un produit conjoint Donc le réseautage, c'est euh, très important. Oui, merci beaucoup, euh, c'est très intéressant. Nous allons maintenant répondre aux questions qui nous ont été soumises en ligne. La première. Quelles ressources de financement sont disponibles aux entrepreneurs qui cherchent à créer un organisme à but non lucratif dans un environnement à ressources limitées Vous voulez répondre à cela Eh bien, il s'agit de faire les recherches nécessaires. Beaucoup d'organisations... Euh, Rende la tâche plus aisée, vous pouvez voir euh, par exemple la cartographie des ressources, vous pouvez dire que vous travaillez dans tel domaine, dans le domaine euh, non lucratif et vous pouvez trouver donc des, des ressources. Évitez toutefois euh, de contacter euh, toutes les personnes que vous connaissez qui puissent avoir de l'argent, donc euh, ne gaspillez pas votre temps, le temps est une ressource euh, Précieuse. Il faut bien cibler votre euh, euh, travail de contact et euh, essayer donc de travailler avec les organisations existantes qui font déjà cela. Et alors, parfois, euh, les erreurs peuvent être des, des occasions d'apprendre des choses. Et Natacha, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cela Parce qu'on a beaucoup d'autres questions également. Oui chez Bampou, nous avons obtenu euh, un soutien financier de différentes organisations, euh, diverses et variées. Nous sommes financés euh, à 100% par des subventions et des dons. Comme euh, vous voyez, euh, Saving Lives at Birth, euh, Grand Défi Canada, ainsi que l'USAID nous ont euh, fourni euh, des financements initiaux ainsi que des financements par la suite. Et comme Ril a dit, il s'agit de trouver euh, les gens qui conviennent et à qui donc il faut demander des financements. Il s'agit d'identifier les organisations idoines qui vous permettent d'accomplir ce que vous recherchez. Ce n'est pas seulement une question de financement, mais c'est une question d'orientation et de réseautage également euh, qui va vous permettre de travailler à la suite de l'obtention du financement. Très bien. Donc à vinou quand Comment est-ce qu'on peut utiliser les campagnes de marketing avec des ressources limitées alors je pense que vous allez euh, tous me dire quelque chose, ou toutes les deux me dire quelque chose sur les réseaux sociaux, je ne veux pas euh, parler en votre nom, mais oui, euh, oui, les réseaux, les réseaux sociaux bien entendu, bien souvent c'est gratuit, voire euh, dans certains cas très peu onéreux. Très peu onéreux. Vous pouvez utiliser également les listes de distribution de courrier électronique et faites très attention à ce que vous choisissez et ciblez vos communications. Le fait de créer une campagne de marketing euh, pour créer une campagne de marketing ne sert à rien. Donc, il faut réfléchir à la stratégie et utiliser les ressources gratuites ou euh, peu chères. Natacha, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cela? Oui. Alors, quand on réfléchit à la campagne de marketing, ici, chez Bampoo, on essaye de segmenter notre marché. Par exemple, nous avons une, marche, une campagne en ligne. Nous envoyons des informations à nos partenaires qui sont très différentes des informations que nous communiquons aux docteurs qui travaillent dans des cliniques. Donc, on, on essaye de voir donc la différenciation. Et ensuite, sur le terrain, on n'utilise pas les, les panneaux d'affichage parce que bon... Ce n'est pas très abordable, mais nous faisons beaucoup de publicité au sein des hôpitaux. Par le biais de formation des infirmières, du personnel hospitalier. Et on essaye euh, d'expliquer comment les problèmes sont abordés par notre société. Et on travaille également sur, donc, sur la question de la santé publique. Donc ça, c'est notre forme de marketing. Question suivante, comment est-ce que je peux... Euh, entrer en réseautage avec d'autres entreprises pour essayer de résoudre une, un problème commun. Et parfois, donc vous posez la question, on travaille sur la même chose, alors comment est-ce qu'on peut travailler ensemble Eh bien, il s'agit de se montrer vulnérable. C'est une des clés pour la réussite. Vous devez donc euh, instaurer de manière active cette confiance de manière à ce que les entrepreneurs se sentent à l'aise, suffisamment à l'aise pour partager leurs réussites et euh, leurs échecs. Donc il faut trouver le réseau qui vous convient d'abord, il faut faire preuve de vulnérabilité et aider les autres sur le chemin parce que euh, bien souvent, les gens sont plus dis disposés à vous renvoyer l'ascenseur si vous les avez aidés. Oui, la réciprocité, c'est très important, et à ma Mes recherches montrent qu'il est nécessaire de se montrer vulnérable. Mais vraiment, c'est comme ça qu'on arrive à établir des liens avec les gens. Si je vous parle de mes difficultés, vous arrivez à me comprendre davantage, parce que vous avez un peu les mêmes difficultés, donc je vous conseille de faire preuve de vulnérabilité. Quelles sont, donc, Certaines des entreprises sources d'inspiration qui vous ont inspiré, euh, vous, pouvez-vous nous donner des, ex des exemples? Eh bien, je travaille dans l'espace de mesure de l'impact et cela veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent arriver à un rendement financier et qui peuvent également créer des avantages sociaux ou encore empêcher un impact négatif au niveau social. Et les sociétés qui m'ont le plus inspiré sont les sociétés qui ont pu, non seulement décider qu'ils étaient axés sur leur mission, qu'ils veulent vraiment par exemple créer des emplois dans leur communauté, donc ça c'était important, et c'est quelque chose qui va être mesuré et géré, mais au-delà de cela, il y a un stéréotype. Soit vous gagnez de l'argent, soit vous faites le bien. Et à mon avis, cela n'est pas vrai. La société qui m'a inspiré le plus, ou les sociétés qui m'ont inspiré le plus, sont celles qui ont réussi à réconcilier ces deux aspects et à le communiquer de manière adéquate. C'est difficile, mais les données sur l'impact sont importantes. Moi, je préfère faire mes courses dans une boutique qui a un bon impact sur la communauté. Donc c'est une activité de génération de revenus positive. Et c'est une situation gagnant-gagnant. Il faut soutenir des sociétés qui correspondent à nos valeurs, n'est-ce pas Je suis d'accord avec vous, Natacha. Voici une question pour vous. Quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré lorsque vous avez tenté d'instaurer la confiance dans la communauté Vous êtes vraiment en train de changer les choses là-bas. Eh c'est une bonne question. Pour ce qui est de l'instauration de la confiance, c'est difficile parce que vous rentrez en concurrence avec des priorités existantes. Quand on pense aux utilisateurs finaux, donc les parents, euh, des solutions qui exigent des efforts de leur part, eh bien, nous avons quelque chose qui pourrait avoir un grand impact sur leur vie. Mais il faut que ces personnes soient disposées à modifier leur comportement. Et c'est très difficile. Cela exige beaucoup de preuves, de données. Mais du fait de la nature de notre travail, nous travaillons avec des nouveaux-nés à haut risque. Et la situation est très difficile pour euh, les parents que nous desservons pas seulement par le biais de, cette, de ce dispositif de suivi de l'hypothermie, mais pour tout ce qui est de, des actions qui suivent la survenue d'un problème. Mais les gens redeviennent de plus en plus réceptifs. Les parents parfois nous disent ben « oui, non, mon, mon enfant n'a pas besoin de cela, euh, mon enfant ne peut pas souffrir, souffrir d'hypothermie parce que nous vivons en Inde, il ne fait pas froid ». Et les docteurs nous disaient ça, mais il s'agit véritablement de montrer les données aux utilisateurs finaux. Euh, il faut que cette information leur soit communiquée d'une manière qui soit logique pour eux. Et nous avons pu, par ce biais-là, instaurer la confiance avec notre communauté et les parties prenantes. Merci Natacha. Une question qui nous vient de Louisa au Brésil. Quelles sont les ressources disponibles pour aider les entrepreneurs à créer un plan de stratégie pour la croissance des startups avec des ressources limitées Très bonne question, parce que vous voulez que les choses euh, croissent. Encore une fois, la recherche, la validation des idées sont des éléments importants. Il existe des données euh, et des outils en ligne qui vous permettent d'aller du point A au au point B. Il faut réfléchir au processus. C'est facile d'utiliser un modèle d'un plan stratégique, mais il faut s'assurer que cela correspond à ce que vous recherchez à faire en tant qu'entrepreneur. Et encore une fois, il faut se reposer sur des gens en qui vous avez confiance pour essayer de valider euh, cette chose, qu'il s'agisse d'un employé que vous avez en engagé ou un ami à vous qui peut être honnête, qui va vous dire bah, ce plan est formidable ou alors vous avez besoin de travailler davantage. Oui, effectivement, les recherches, hein, c'est le mot-clé de notre con conversation d'aujourd'hui. À La Paz, en Bolivie, on nous demande quelles sont les meilleures pratiques, les bonnes pratiques pour l'identification de ressources qui sont efficaces sur le plan financier. Alors, ces ressources financières rentable pour ainsi dire. Bon, il existe beaucoup de ressources gratuites en ligne. C'est un très bon point de départ. Mais le fait de pouvoir mesurer ce qui est rentable, c'est utile. et Vous devez euh, réfléchir aux indicateurs de mesure. Nous devons montrer que nous créons des euh, outils technologiques rentables et donc notre prix de vente doit être inférieur au, à la norme de soins Actuel. Alors c'est quelque chose dont on peut débattre, certes, mais il faut pouvoir utiliser les indicateurs qui conviennent pour montrer que ce que vous proposez est moins onéreux que ce qui existe déjà. Pour ce qui est des ressources nécessaires pour le développement, vous devez être comme MacGyver, vous devez être débrouillard. Vous essayez donc de voir comment créer une solution qui pourrait être beaucoup plus chère si elle n'était pas créée de la même manière. Et je serais ravie de répondre à des questions sur ce point-là, si ce n'est pas clair. Une autre chose que j'ai apprise, euh, Natacha, c'est que tout ce que euh, vous souhaitez apprendre, vous pouvez le trouver sur Google. J'ai beaucoup appris en matière de stratégie marketing euh, et en fait, tout cela, c'est Google qui me l'a appris. Ensuite, bon, je parle à d'autres personnes et j'essaye de voir si ça a été utilisé, mais vous pouvez effectivement vous perdre sur Google, mais ça reste utile. Une question de Christina au Brésil qui demande... Quelles sont certaines des stratégies pour identifier et valider des segments de clientèle Alors, c'est une très bonne question. Bien sûr, c'est facile de commencer par vos proches et de continuer à élargir le cercle à partir de là. Mais il existe beaucoup de ressources, de sources ouvertes euh, en ligne pour vous aider à faire des recherches marketing. Donc, utilisez tous les outils possibles. Si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez peut-être parler de cette idée. Mais il faut également être rigoureux au niveau de la collecte des données. Vous pouvez utiliser des sondages. Parfois, effectivement, c'est quelque chose qui va vous coûter, euh, Mais... Il faut vraiment réfléchir aux incitations potentielles. Donc vous dites par exemple, vous pouvez remplir ce sondage et je vous donnerai une carte cadeau. Donc il faut essayer de recueillir des données de manière autre que euh, des anecdotes. Et c'est quelque chose qui vous permet de présenter votre idée à des investisseurs euh, potentiels. Moi j'utilise SurveyMonkey et Typeform. Les deux versions gratuites, d'ailleurs, de ces deux produits, vous pouvez payer et obtenir davantage, davantage, mais vous pouvez créer un sondage avec de bonnes informations euh, de manière gratuite, et ce, ce n'est pas mal. On nous pose la question suivante. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par l'exposition des vulnérabilités Je suis contente que vous posiez cette question. La question continue. Comment est-ce que cela peut m'aider lorsque je suis dans une situation de réseautage Alors voyons, je vous parle de mon entreprise et on est euh, toutes les deux dans le même espace, on parle de nos entreprises et moi je dis oui. En fait la raison pour laquelle je euh, travaille dans ce domaine, que je fais donc euh, du coaching euh, pour l'animation télé, et eh bien c'est que je sais euh, ce que c'est que de ne pas avoir euh, son mot à dire. Donc moi vous savez, j'ai en fait arrêter les études au lycée et puis après je suis devenue animatrice, animatrice télé. Donc je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Et donc, euh, comment est-ce que cela a un impact sur vous et votre volonté à communiquer avec moi Oui, bah, je suis plus à même à euh, partager euh, mon histoire avec vous. » Alors sur le moment c'est peut-être une conversation comme ça, mais à terme peut-être que c'est quelqu'un qui deviendra un partenaire commercial. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de se promouvoir. Nous sommes tous les meilleurs dans notre domaine, ainsi de suite. Mais le fait d'apporter cette touche personnelle, c'est nécessaire. Quand vous parlez de vos difficultés, c'est très intéressant j'aime beaucoup discuter avec des entrepreneurs qui me disent « Oui, je veux je veux mesurer l'impact, mais je ne me rends pas compte de ce qu'il faut faire et j'imagine que ça va me coûter cher de, de faire cela. » donc Et à ce moment-là, j'ai envie de les aider. Natacha, qu'en pensez-vous Parce que je pense que euh, il faut... Faire comprendre cela aux gens, c'était une très bonne question. Et nous ne devons, nous devons pas faire croire aux gens que nous sommes parfaits. Il est bien de se présenter avec nos vulnérabilités. Et vous, vous sauvez vraiment des vies. Vous liez avec quelqu'un. Je pose cette question parce que là, vous êtes sur le terrain en train de sauver des vies et votre mission vous lie, vous relie à cela. En effet, tout à fait. Je pense en tant qu'entrepreneur, en tant qu'innovatrice, nous subissons tous des pressions. À savoir, nous devons démontrer des résultats, démontrer un impact pour prouver que l'argent que nous recevons dans l'organisation de la part des bailleurs de fonds, il faut que l'on produise quelque chose sur leur investissement. Bien, c'est difficile et parfois, les choses ne se réalisent pas telles comme on le souhaite, surtout quand... On est tout à fait engagé par rapport aux au cycles gouvernementaux, en Inde notamment, et c'est comme cela que l'on peut obtenir les meilleurs résultats. Mais cela prend beaucoup de temps. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais je pense qu'à de nombreux égards, nous avons réussi à utiliser cela, à en parler ouvertement aux organisations, à en parler avec d'autres entreprises dans le même écosystème, comme je l'ai dit, et on apprend auprès des autres et on apprend également des échecs de tout un chacun. Et peut être découvre découvrons-t-on des choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Nous sommes toujours en train de développer notre stratégie, de la peaufiner. Nous sommes dans une nouvelle direction avec nos partenaires. Et cela porte également sur les écosystèmes avec d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est tout à fait passionnant pour nous tous. Merci beaucoup. Justement, s'agissant de vulnérabilité, il y a en fait... C'est drôle. Quelque chose à Washington, qu'il y a un réseau d'entrepreneuriat où les gens partagent leurs plus grosses erreurs. Et ça, c'est beaucoup de récits, d'anecdotes. Au Centre culturel au Salvador, on nous pose la question suivante. Avez-vous des conseils à donner pour des entreprises qui veulent être attirantes sur le plan euh, éc écologique. Oui, effectivement, être éco-convivial, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas vrai dans tous les marchés. Nous sommes là depuis un certain temps, et les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire, éco-convivial? Donc, je pense qu'il faut connaître son public, n'est-ce pas? Il faut savoir si on veut véritablement faire du marketing, est-ce que ça va gagner économiser de l'énergie, ou peut-être peut-on trouver d'autres moyens d'être performant, une tactique pour aborder les gens. Il ne faut pas simplement compter sur le fait que ce soit bon pour l'environnement. Et cela dépend du contexte dans lequel vous évoluez. Je pense que cela dépend de la nature spécifique du produit, mais moi, je dirais qu'il faut connaître son public, connaître son écosystème. Et ça, ça porte sur tous les domaines, n'est-ce pas Oui, en effet. Nous avons une question du Centre américain de Windows Namibie, comment vous pouvez tirer parti des, entre, des données de votre petite entreprise pour améliorer vos revenus, Natache Oui, c'est une très bonne question. Nous revenons beaucoup de données de la part de notre clientèle et je pense que cela nous a permis en fait de continuer d'innover. Et j'ai beaucoup parlé de notre système de contrôle de la température pour l'hyperthermie. Nous avons fait beaucoup de recherches de terrain et d'études cliniques. Et grâce à cela, nous avons obtenu beaucoup de données qui nous ont permis de continuer d'innover. Par exemple, nous nous préparons à lancer un nouveau produit qui s'appelle Apple Nook, qui va être utilisé pour contrôler pour l'apnée et également les bébés de faible poids à la naissance. On a un système de contrôle à domicile, de télémétrie. Et toutes ces informations nous proviennent de données que nous avons reçues en temps réel de la part du terrain, de la part de notre clientèle. Je pense par conséquent, quelles que soient les données que vous obtenez, que vous collectez, et si vous avez la possibilité de voir s'il y a quelque chose qui vous permettrait de capitaliser. Et ça, c'est une chose constante, les informations qui vous parviennent. Une autre question qui nous vient du Centre culturel américain au Salvador, la question est la suivante. Quelle est votre expérience en matière de génération de contenu pour un public cible avec un budget limité Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, je pense que... Il faut connaître les membres de votre équipe, connaître vos points forts, c'est-à-dire qu'il faut faire de la recherche en ligne. Si vous avez une équipe sur laquelle vous pouvez compter, c'est une bonne chose. Et cette personne-là est est tout à fait utile. Il faut essayer de déléguer cette tâche à ces personnes. Mais je crois qu'à la base de tout type de communication, il faut faire du storytelling, avoir une histoire, dire ce que nous avons fait, regarder les chiffres, regarder à quel point nous sommes formidables. Mais ce qui compte, c'est que le récit est un outil tout à fait puissant pour tous les publics et il faut savoir quel est votre public cible et ensuite pourquoi euh, ils vous suivront. Et ça, c'est tout avec Clique. Et connaître son public, c'est également très important. Et il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous, il faut vraiment crever l'écran, en quelque sorte. Et utiliser le téléphone, notamment. Nous voulons tous avoir euh, bonne apparence. Euh, il faut avoir un bon éclairage, mais clairement. Tout à fait, en effet. Donc, quels sont les avantages et les risques de s'associer en partenariat avec une autre entreprise pour régler un problème comparable Natshava a vu des expériences de cette nature oui, dans une certaine mesure. Nous n'avons pas de partenariat formel avec d'autres entreprises, mais nous travaillons avec des États. Nous avons réussi à nous associer avec d'autres organisations en matière de distribution, par exemple. Nous travaillons étroitement avec les hôpitaux pour développer des méthodes innovatrices pour les mères et les nouveau-nés et nous distribuons un produit, euh, natalement. Euh, c'est un partenariat dont le but est de distribuer ce produit dans, le, dans la mesure du possible, pour autant de mères que possible. Il s'était agi d'un partenariat qui, auquel nous croyons tout à fait et leur travail était comparable à notre, mais nous avons été très prudents. Nous voulions nous associer avec des organisations dont les buts étaient tout à fait comparables aux nôtres. Nous ne cherchons pas forcément des partenariats. Si ceux-ci ne sont pas euh, mutuellement avantageux, euh, donc euh, cela ne doit pas, doit pas bénéficier exclusivement à un partenaire ou l'autre. Nous sommes relativement prudents, comme tout le monde devrait l'être, parce qu'il est très utile de trouver un bon partenaire s'il y a des synergies entre diverses organisations, effectivement, on peut en tirer parti. Effectivement, euh, la confiance, c'est irremplaçable, n'est-ce pas euh, La question suivante, y a-t-il des programmes de subventions en matière euh, d'entrepreneurs de sciences et technologies pour les marchés émergents Oui, euh, de tête. Euh, Peut-être pourrais-je rebondir sur cette question. J'ai des idées. Oui, effectivement, il y en a. Je crois qu'il y a beaucoup de concours de technologie en sciences et technologies. Je crois que ça dépend de votre situation, de votre positionnement. Et je reviens encore une fois. Il faut revenir à ces questions d'écosystème pour voir si vous avez ces niveaux de détails. Et par exemple, il y a des entrepreneurs technologiques en Équateur qui pourraient être utiles. La question suivante. Est-ce que les services de consultation peuvent attirer des capitaux C'est une très bonne question. Qui veut répondre à la question au service consultatif pour du capital de démarrage ou du capital providentiel, comment peut-on obtenir essentiellement cet argent si vous, êtes, vous offrez des services consultatifs et d'experts conseils? Oui, c'est une très bonne question et pour être très franche, en fait, nous n'avons pas beaucoup de savoir-faire dans ce domaine parce que nous ne font pas... Trop de travail consultatif, nous sommes surtout un service de produits et de services. Nous recevons des subventions et du capital de démarrage. Nous avons été très prudents quant à savoir si l'argent venait donc de, de, de fonds propres ou autres. Mais compte tenu de la nature de notre travail et de notre mission, les subventions ont été très efficaces pour nous. Voulez-vous rebondir Oui, Eh bien je pense que oui, en effet. Moi, je connais des entreprises dans les marchés émergents qui font euh, du service consultatif, qui ont pu attirer ces fonds, qui ont reçu des financements. C'est clairement possible. Cela dépend des marchés et je pense que cela dépend de l'état d'avancement de votre entreprise. Euh, pour euh, les experts conseils, peut-être, euh, faut il faut-il démontrer davantage de preuves que votre modèle commercial est effectivement euh, euh, euh, opérable, donc opérationnel, mais cela dépend... Euh, effectivement, euh, de, de, des marchés. Question suivante qui nous vient d'Alexandrie en Égypte et je crois qu'ils veulent ajouter quelque chose à la question. Quel conseil pourriez-vous donner aux confondateurs en matière d'embauche de premiers employés Oui, euh, moi j'ai quitté un cabinet d'avocats qui en parlait. Il y a une chose que l'on peut dire, c'est veiller à ce que tout soit par écrit, en amont, tout le juridique, tout euh, tous les accords doivent être écrits, ça c'est important. Euh, Qu'en pensez-vous des confondateurs et des premiers, euh, premières embauches de personnel oui, ça peut être tout à fait redoutable. En effet, je pense que durant les premières étapes d'une entreprise, comment est-ce que l'on s'entend avec cette personne Ça, c'est tout à fait critique. Peut-être quelqu'un paraît-il tout à fait formidable sur le papier, mais peut-être le rapport humain n'existe-t-il pas. Donc espérons on que l'on va pouvoir être ensemble pendant très longtemps lorsque vous aurez attiré ces personnes vers l'entreprise. Donc, il faut les conserver. Veillez à ce que ces personnes soient heureuses, payez-les pour leur pro développement professionnel. Oui c'est un problème qui existe, qui est le manque de temps. C'est difficile, effectivement, de conserver les compétences et le talent. Et si vous payez quelqu'un, eh bien, il faut leur accorder des horaires flexibles pour conserver cette personne une fois que vous l'embauchez. Oui, et il y a des gens qui ont des compétences différentes au sein d'une entreprise. Donc, il faut bien connaître tous les produits. Et ça, c'est une chose importante à laquelle il faut penser. Encore une fois, faites une recherche sur Google. Google ne nous parraine pas, mais faites-vous de recherche en ligne. Natacha, malheureusement, nous ne sommes plus en rapport avec, il, avec elle, mais nous allons poursuivre la discussion. Et il y a une question qui nous vient de San Pedro au Honduras. Comment faites-vous de la publicité et du marketing auprès des commerçants avec un budget limité. C'est une question intéressante. Qu'en pensez-vous? Oui, là, vous essayez de faire de la publicité auprès des commerces, ou est-ce que vous essayez autre chose. Si vous faites de la publicité, par exemple dans, pour le petit commerce, malheureusement dans beaucoup de marchés c'est souvent euh, du porte-à-porte -porte, et cela dépend euh, de votre situation, de votre emplacement, c'est un pas bon outil. Donc il faut reconnaître les types de clients que vous souhaitez recruter et encore une fois, faites ce travail de recherche, faites vos études de marché. Peut-être faut-il payer quelqu'un qui va évaluer une zone que vous ne connaissez pas pour vous étendre, pour élargir votre zone. Donc, il faut bien connaître ce marché. Et parfois, vous avez un petit shopperfly ou diverses plateformes de cette nature. Je voudrais revenir à d'autres questions. Nous attendons l'arrivée d'autres questions. Vous savez comment poser les questions, n'est-ce pas? Donc, mais je voudrais vous poser une autre question je, à propos de vulnérabilité. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que vous avez abordé. En fait, c'est une chose à laquelle les gens ne pensent pas euh, tout le temps. Les gens... Euh, se connectent avec euh, vos échecs, euh, pas vos réussites. Et je crois que lorsque vous vous dites, moi j'ai ce produit formidable, mais je ne suis pas tout à fait sûr, euh, qu'en pensez-vous, vous demandez de l'aide aux gens. En fait, euh, vous, vous abordez les gens, ils vous donnent des compliments, donc euh, les gens vous parlent de leurs produits, de leur euh, entreprise mais peut-être y a-t-il un élément qui manque. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces choses? Oui, en effet, moi, je pense que, encore une fois, ça, ça relève de tout contact humain. En fait, il y a des études qui démontrent que le meilleur moyen d'être sympathique, ce n'est de pas d'essayer d'être impressionnant ou d'être... Impré... Il faut véritablement communiquer que vous cherchez à faire quelque chose, que vous respectez cette personne. En effet, c'est l'élément humain. Et très souvent, lorsqu'on est en réseau, vous discutez avec les gens, vous essayez d'établir un rapport. Oui, vous utilisez toujours ce mot réseautage. Oui, mais en fait, c'est tout simplement le fait de discuter avec les gens, tout à fait. Encore une fois, la vulnérabilité, si je peux bien prononcer ce mot, c'est tout à fait clé. Euh, pour un entrepreneur, il faut savoir comment euh, se pavaner euh, comment, et comment être honnête par rapport à vos échecs. Euh, oui, j'ai compris. Natacha est de retour. Natachu, euh, nous sommes très heureuses que vous soyez de retour. Et ça, c'est une question qui vient de Windock en Namibie. En tant qu'entrepreneur, avec quelle fréquence faut-il euh, communiquer avec votre public en ligne euh, ben, euh, « Ah, vous voilà, donc vous êtes là, c'est formidable. » Je pense qu'il faut effectivement s'impliquer ouvertement avec son public. Je crois que cela, ça peut être difficile, pesant. Qu'en pensez-vous Bien, s'il s'agit du type de choses comme Twitter ou Facebook... Peut-être euh, nenvoyez vous pas des mails tous les jours. Peut-être les gens le ressentent-ils, mais nous savons tous euh, comment le faire. Tant que euh, vous avez du contenu euh, pour votre public, je, je crois que cela dépend. Et il faut également veiller à ce que vos contacts euh, en ligne soient touchés par l'impact. Euh, mais si vous ne dites rien par email, mais c'est néanmoins du très bon marketing, il faut veiller à ce qu'il y ait du contact. Et quant à la fréquence et un bon moyen de, de, de faire un test, c'est par le biais d'études, de sondages, tout simplement demander aux gens comment nous portons-nous et donc et, et réagir de manière responsable. Tout à fait. Natacha, qu'en pensez-vous? Oui, euh, le contact en ligne est très important. En fait, cela dépend. Nous avons des voies de communication commerciales qui sont différentes. Nous n'allons pas pouvoir toucher tout le monde en ligne dans certains cas, mais la communication fréquente, mais qui n'est pas excessive, c'est très efficace. Nous avons eu des réussites, nous avons travaillé avec des pays qui ont répondu de manière positive au message que nous avions envoyé. Peut-être à cette époque, nous n'avions pas les fonds ou les ressources d'infrastructure pour travailler avec ces gens de manière formelle, mais avec le temps, vu qu'on était en contact constant avec ces personnes, eh bien, une fois tous les mois, quelques mois, et à un moment donné, lorsque. Les gens avaient ces ressources, on a pu commencer à travailler ensemble, et je pense que cela a été très efficace pour notre stratégie internationale, surtout du fait que nous ne pouvons pas être partout sur le terrain. Donc, la communication en ligne est tout à fait importante. Il faut connaître son public et, et il faut savoir quels sont les types d'informations qu'ils doivent obtenir de votre part, et je crois que ça, ça fait beaucoup de choses. Merci, Natacha. Également, les réseaux sociaux. Euh, qu'il s'agisse tout simplement de dire gentiment merci ou un petit emoji, ça c'est efficace. Très bonne question. Il y a tant de questions qui sont formidables et nous avons les experts. Quelles sont les options de financement dont on devrait disposer, que devraient connaître les innovateurs pour pouvoir créer leur entreprise Encore une fois... Cela dépend des pays, des éléments spécifiques, mais il faut veiller à ce que l'on fasse son étude en amont pour bien connaître le client avec lequel vous souhaitez travailler. Et ensuite, il y a une chose qui est très utile pour les entrepreneurs. Il n'est pas nécessaire de saisir toutes les opportunités. Peut-être y aurait-il des occasions qui ne vous satisferont pas, qui ne se pas totalement avec vos buts à long terme. Je pense que... On peut se dire, pourquoi refuserais-je 30 000 dollars pour créer mon entreprise Mais si vous devez renoncer à autre chose et si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être ne s'agit-il pas de la bonne occasion pour vous. Il faut trouver les bonnes ressources. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Il faut travailler avec des organisations qui vous vont vous aider à accroître par le biais de réseaux, de conseils, de technologie. Donc, ceux qui peuvent aider votre entreprise, donc soyez sûr qu'il s'agit du bon mariage. Natacha, avez-vous... Oui, spécifiquement, pour Bempool nous avons eu beaucoup de chance en matière de financement parce que... Tout au long, avec nos produits spécifiques, nous avons eu du capital de démarrage et autres. Nous avons pu obtenir ces fonds et cela nous a permis un taux de croissance qui nous a permis de continuer d'innover et de continuer de jouir de ressources. Il y a des fondations, la fondation Gates qui nous a aidés en matière de produits. Il y a également des programmes de l'USAID, il y a eu le Canada. Nous avons réussi à nous aligner avec des programmes qui offraient des choses et cela nous a beaucoup aidé en matière de financement. Je pense que si votre produit ou si votre entreprise est en phase, avec les autres buts de financement d'autres entreprises, eh bien, dans ce cas, vous avez de bonnes chances de réussir. Mais il s'agit d'identifier les occasions, comme l'a dit ma collègue, quelles sont les occasions qui sont efficaces pour votre marché. Oh, il ne faut pas profiter de financement simplement du fait qu'il soit là. Non, il faut qu'il y ait un, un alignement. Il faut travailler à partir de cela. Merci, Natacha. C'est formidable. Vous avez vous posé tant de merveilleuses questions. Et et beaucoup de ces questions portent sur le financement. Il y a justement une autre question sur les options de financement. Et quelles sont spécifiquement les options de financement que vous connaissez? Ben oui, il nous faut de l'argent. Il faut de l'argent pour veiller à l'épanouissement de nos entreprises pour qu'elles puissent changer le monde. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, je euh, n'aurais pas pensé autrement. Donc, euh, si vous êtes une entreprise à but de social comme celle d'un achat, il faut identifier les bailleurs de fonds. Et ça, c'est une bonne base de départ. Il faut voir quels sont les programmes de l'UCID. Il y a le Canada. Donc, ce sont les bailleurs de fonds traditionnels de l'entrepreneuriat. Et si ce n'est pas à but social, je crois qu'il y a d'autres options de financement. Il y a beaucoup d'organisations. Par exemple, Indes est une des organisations. Il y a le réseau d'investissement généraux qui... Qui existe. Il faut connaître qui est présent dans votre pays et ensuite faire ce travail de recherche. Je pense que si vous avez une concentration sociale, travailler avec les fondations, les bailleurs de fonds. Si vous n'avez pas un but social, dans ce cas, il faut chercher des investisseurs du secteur privé, essayer de savoir qui travaille dans votre pays et ensuite trouver des personnes idoines. Oui, je crois que les gens vont beaucoup bénéficier de vos conseils. Voici d'autres questions. Merci beaucoup de nous écrire vos questions. Quelles sont les ressources disponibles auprès des entrepreneurs pour des plans stratégiques d'investissement planification stratégique d'investissement. Je dois connaître cette réponse. Sandra à qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a effectivement des bonnes ressources qui sont disponibles. Il y a des cours sur l'impact social qui existent. Je sais que il y a un centre à l'Université de Santa Clarita qui a des ressources. L'USAID a également... Euh, des documents euh, qui sont euh, de, de montée en puissance qui sont disponibles. Peut-être pourra-t-on les partager. Ce sont des ressources que nous avons utilisées, dont nous avons profité pour développer nos stratégies, surtout en matière de croissance. L'année passée, nous avons lancé un projet qui visait à développer une stratégie de montée en puissance. Et là, nous cherchions à identifier quels étaient les pays les plus importants auxquels nous devrions penser pour euh, vendre nos produits et la liste des pays est infinie donc il fait la, effectivement trouver une liste, une formule que nous pourrions utiliser pour faire des demandes dans différents pays. Je pense que nous avons obtenu des informations de la part de ces ressources et ensuite nous avons développé un, un plan autour de cela. On a était analyser les données, chercher les critères, et à partir de cela, on a fait du filtrage. Et une fois que l'on a identifié les pays, il fallait développer des stratégies spécifiques sur cette base. Et le travail que vous faites dans un pays quelconque ne sera pas forcément le même dans un autre pays. Un autre, une autre question qui vient de Windhoek en Amibie comment est-ce que les entrepreneurs doivent-ils protéger leur propriété intellectuelle Ça, c'est tout à fait critique. Oui, en effet. Euh, nous l'avons découvert. Les entrepreneurs qui avaient un brevet étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir de meilleurs revenus, euh, plus susceptibles d'obtenir des fonds, fait, fonds propres. Oui, effectivement, un brevet est tout à fait important. Si vous avez des technologies spécifiques, bon, bien sûr, il faut faire tout ce travail juridique dans le pays dans lequel vous êtes en train d'opérer. Mais ça, c'est la première étape. Il faut faire la cartographie des lieux et ensuite, peut-être dans un pays qui est pas très bien équipé pour cela. Peut-être les protections ne sont-elles pas appliquées. Il faut penser de manière innovatrice. Je sais que beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons en Europe de l'Est, par exemple, communiquent des informations spécifiques par rapport aux services et produits en ligne. Et peut-être y a-t-il des gens qui copient tout cela. Donc, il faut être stratégique par rapport à ce que vous communiquez. Et en qui avez-vous confiance par rapport aux informations que vous donnez Donc, il y a des accords de non-divulgation avec les employés, en l'occurrence. Mais je pense que c'est une très bonne question. Si vous avez de la propriété intellectuelle à protéger, dans ce cas, il faut absolument le faire. En effet, Et moi, j'ai obtenu des conseils juridiques gratuits, tout simplement par le réseautage. Et je me suis dit, tiens, il faut absolument que je me charge de cette question. Très bien, c'est formidable. Nous sommes déjà à nos dernières questions. C'est une question qui nous vient du centre Andrew Young à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et j'espère avoir bien prononcé. Comment pouvez-vous utiliser un projet valide si vous n'avez pas de source fiable d'énergie ou d'accès à Internet Natacha. Oui, c'est tout à fait pertinent, n'est-ce pas c'est difficile. J'ai beaucoup de sympathie, d'empathie. Nous, particulièrement, qui sommes sur le terrain, nous devons penser à notre manière de travailler. On essaye de faire tout un maximum. Euh, hors Internet, par exemple les sources d'énergie, il faut avoir des, des garanties, des réserves. Si vous avez accès à des disques durs et des choses de cette nature, c'est tout à fait vital. Il faut avoir un système, par exemple euh, un serveur sur le nuage, qui euh, actualise et protège vos données de manière périodique. Mais je sais que c'est difficile si vous êtes sur le terrain et s'il y a des coupures de courant et vous ne pouvez pas euh, réaliser vos engagements, mais il y a d'autres manières de circonscrire, de, de contourner cela, s'il y a des problèmes, il faut avoir un, un plan B en quelque sorte. J'espère euh, que cela a été utile. Oui, tout à fait. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. En fait, euh, apparemment, il nous ne reste plus de temps. J'aurais... Vous lui passez la journée entière. Merci, Natacha, d'avoir partagé votre expertise tout à fait valable et votre expérience. Je remercie également tous les participants qui nous ont regardés aujourd'hui, surtout les groupes de visionnage dans le monde entier, notamment qui ont participé à cette conversation. Nous avions des publics au Centre cultural américain, à Windhoek, en Namibie, American Condor, également en Namibie, Martin Luther King Jr., l'espace américain, à Brazzaville au Congo, l'espace américain à Pointe-Noire au Congo, le réseau de la jeunesse pour la réforme à Monrovia en Libéria, l'ambassade des États-Unis à La Paz en béry le centre américain Winmal au Guatemala, Impact Hub à Port-au-Prince en Haïti, Centro-Venezuelano-Americano à Caracas au Venezuela la bibliothèque publique et le centre culturel San pedro sud de au Honduras, merci. Et également, l'American Corner à Pristina au Kosovo et notre centre à Alexandrie-en-Égypte, elle se passe à Tunis, en Tunisie. Merci à vous tous. Bien que nous soyons arrivés à la fin de notre programme, nous ne voulons pas que cette conversation prenne fin. Donc, poursuivez la conversation sur Twitter avec le hashtag GIST Tech et rejoignez-nous sur ce réseau pour d'autres émissions aussi formidables que celle-ci. J'espère que vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous. Passez une bonne journée. Merci.